Yo salut à tous c'est Olivier Fontenoy j'espère que vous allez bien dans cette vidéo là on va débriefer le défi de Noël on va voir qui c'est qui a réussi mon défi je rappelle il y avait 100 euros à gagner à celui qui réussira toutes les techniques que j'ai proposées dans une dernière vidéo en tout cas j'ai terminé la peinture de mon nouveau studio dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires déjà est ce que vous trouvez ça cool ce bleu moi j'adore c'est la mer c'est le ciel c'est le pouce bleu d'ailleurs je vous invite à le mettre directement et à vous abonner si ce n'est pas le cas allez on attaque le débrief c'est bien cool parce qu'il y a eu pas mal de participants et je suis surpris par le niveau de mes abonnés vous êtes des fous parce que on a beaucoup qui ont réussi et du coup il va falloir se départager. Donc là, on va débriefer tous les gagnants. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai des nouveaux défis qu'il va falloir réaliser. Je rappelle, 100 euros à gagner, pas n'importe quoi. Il va falloir des techniques super dures. Je vais essayer de me préparer, de me chauffer pour vous sortir des techniques bien dures pour qu'il n'y ait qu'un seul vainqueur. S'il si y en a plusieurs, je m'engage à offrir une récompense à tout le monde. C'est mérité, vous avez joué le jeu, donc c'est cool. Alors on avait déjà Alexis qui lui a réussi. Nickel, les manuels, les stoppies que j'ai vu en débriefant ces vidéos. Il y a eu deux techniques vraiment dures. C'était le stoppie sur la roue avant, les 5 sauces. So sur la roue avant, c'était vraiment chaud. Surtout ceux qui avaient une fourche. 2, 3, 4... Là pour Alexis, j'ai besoin de votre aide. Est-ce que vous pensez pour Alexis que les 5 sauts sont validés ou pas Pour moi, je dirais que oui, parce que ça tombe pile poil. On est à la limite. Ah, il réussit le level 100. Ok, ça c'est validé. Donc Alexis, allez, c'est bon. Moi je tombe en finale, mais vraiment dans les commentaires, je prendrai en considération tous vos retours. Si vous pensez que c'est pas validé, on l'amène pas en finale. Allez. Ensuite, il y a Antoine qui lui a réussi. Il a fait un mix entre son trial et son VTT. Effectivement, je vais pas précisé. On a le droit de changer de vélo dans les défis. S'il y en a un qui vous arrange plutôt que l'autre, vous avez le droit. Tant que tous les défis sont réalisés, c'était le principal. Antoine, joli pull, bomber chaud, Il a réussi tous les défis. Le level 100, impeccable. Lâcher un pied. En plus, il le fait en wheeling. Je pensais pas que c'était possible en wheeling. Il y en a plein qui l'ont fait en wheeling. Pour moi, je pensais que vous alliez tous faire en saut sur la roue arrière et passer le pied. Mais écoute, c'est validé. Ça, c'est top. On avait aussi euh, Baptiste qui, lui, en street trial, l'a fait. Effectivement, c'est plus simple de faire les 5 sauts sur la roue avant avec euh, un street trial, un trial ou en tout cas un vélo tout rigide. La fourche est souvent un handicap. Donc là, ok, ça, c'est validé. Pour moi, nickel. Tu pars en finale également. Là, on a des plus jeunes bastards. Martin, qui lui, 12 ans, on le voit ici. Le bagnole, les sauts sur la roue arrière, ça c'est bon. Stoppy, 5 sauts sur la roue avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Ça c'est validé. Latéral, en plus, bah, tu montes sur le mur. Ça c'est un point positif. Saut latéral, facile, ça enchaîne. Level 100, yes. Parfait. Bienvenue en finale. J'ai hâte de vous montrer les figures que je vous ai préparées pour la finale. Ça va pas être la merde On a Colin également Un jeune Avec le street trial Les stopies, Les manioles Fait valider Colin t'es en finale Prochain finaliste D'Orient Avec le VTT cette fois-ci Le maniol Parfait Topi 90 Parfait Les 5 sauts j'ai hâte de voir ça Avec le semi rigide 1 2 3 4 5 Ouh, il en faut pas plus. Hein. C'était 5 sauts sans casque en plus. Ça, c'est pas bien ça, Dorian. Les 5 sauts sur la roue arrière, ça c'est validé. Royal, parfait. Dorian, bienvenue en finale également. Hugo, cette fois-ci avec le trial pur, là, Sous le garage. stoppie. Et là on le voit, ceux qui ont pas réussi, les 5 sauts sur la roue avant ou qui savent pas faire le stopy. Là, on voit vraiment l'amplitude qu'il met sur le stopy. N'hésitez pas à monter l'arrière. J'en profite pour vous donner des tutos, ceux qui ont pas réussi. 5 sauts arrière, ça c'est bon. Tu les as nickel. Lâchez une main. Pouce bleu, ça c'est fait. Hugo, bienvenue en finale également. Oh, il commence à avoir du monde. Dans le final On a Léo maintenant Avec un street trial Vous voyez le stoppie L'amplitude Quand tu sais faire un stoppie Avec une telle amplitude Normalement Les 5 sauts sur avant. Ok Nous mis bien slow-mo En plus pour être sûr 1 2 Un slow-mo Slow-mo 3 4 5 Yes 6 7 voilà Léo ça passe en finale également On a Loris maintenant Yes ça rajoute des figures au milieu et tout Ça me plaît ça lâche le pied de côté Ça c'est du freestyle Yes en plus il nous met un bonus Tire tap, foot jam whip ça sort les pieds et tout Propre Oh je sens qu'on va avoir du concurrent ici Loris du goûter en finale également On a Louis avec un trial cette fois-ci Sans casque Aïe aïe aïe Je dirais rien C'est toi qui fais le manuel c'est bon Les sauts lâche une main Parfait Descend les murs Latéral, la technique sans nom Ouh Allez c'est parti pour la finale également On a Maël maintenant Vous avez prévenu, il y a un paquet de finalistes Maël, trial et VTT de cross country Il a pris les deux, il a tout réussi Il en rajoute également, Lâcher un pied lâcher euh, tous les pieds Vas-y il est tranquille, descente latérale Et eh bah ben, écoute, euh, vas-y, go, finale On avait Martin également, avec son VTT Le stoppick, là vous voyez l'amplitude Ça, ça j'aime. 5 sauts avant Vas-y, montre-moi les 5, soit avant. 1, 2, 3. Oh, je sais pas si on valide ça. 1, 2, 3, 4, 5. Comme le premier, les 5, c'était euh, réception sur... Sur les deux roues, là vraiment j'ai encore besoin de vous là. Moi je vais le valider, on va dire que 5 sauts si on réceptionne deux roues en même temps c'est validé mais il en faudra pas plus. Hein. Là à vous de marquer dans les commentaires, est-ce que vous pensez que c'est validé aussi Martin, marquez est-ce que Martin vous pensez que c'est validé les 5 sauts Ok je t'amène en finale mais je vous préviens la finale elle va être très très compliquée. Ceux qui ont tout juste validé les stoppies, ça va être dur pour vous après. Allez Martin c'est bon, j'accepte la finale, je suis sympa aujourd'hui mais... On a Nicolas, est-ce que ça va passer Nicolas avec un trial également, la descente, les 5 sauts, bah ça c'est bon. Simon c'est plus simple qu'un trial hein. tout fait la technique sans nom ça c'est parfait mais ben, de rien merci Qui sais qu'on avait d'autres on avait Simon je le connais Simon il est de mon club à Montluçon il a tout réussi yes les magnoles lâcher une main lâcher lâche un pied les palettes de face de côté la technique sans nom Oh yeah C'est bon ça Ah c'est parce que t'avais un beau pull bomber show ça Et ben si t'es en finale également Ça c'est cool Séraphin, c'est le dernier qualifié normalement Avec un street trial Topi Oh Est-ce que là aussi on compte 5 1, 2, 3, 4, 5 Ok là, là c'était un peu plus propre Tamba. Ok moi je le valide Et ben voilà Je crois que c'est tous les finalistes hein. Je crois que c'est tout bon On a pris tout le monde Ah non Il restait... Ah il restait Florent Là pareil est Ce que je viens de voir là je suis pas sûr 1, 2, 3, 4, 5. Pff, allez <rire> j'ai encore besoin de vous Florent marquez dans les commentaires est-ce qu'on valide ces 5 sauts ou pas Je vais être sympa parce que j'ai validé pour les autres Florent je t'amène en finale Mais là je te préviens les 5 sauts ça va être beaucoup beaucoup plus dur tout à l'heure Vous ne pouvez pas valider mieux Franchement ok les 3 là qui ont fait moyen moyen les, les sauts sur la roue avant Je vous mets en finale si la communauté l'accepte, marquez dans les commentaires. Il va falloir monter le niveau. On va faire beaucoup plus dur cette fois-ci. Bon, je tiens quand même à remercier ceux qui n'ont pas réussi mais qui ont participé. Il y avait Amaury avec sa trottinette. Il a réussi honnêtement les sauts sur la roue avant, les sauts sur la roue arrière, lâcher une main et tout. Il y avait aussi euh, Emery, Ça me fait plaisir parce que c'est un gars avec qui j'ai débuté le trial. Celle-là, magnifique. Celle-là, il faut absolument que la place pour la finale. Faire des sauts. Comme ça, avec cette technique de cavalier trop chelou Emmerich, merci pour ton conseil Malheureusement, t'as pas été sélectionné pour la finale Parce que tu as zappé, tu t'en foutais quelques, quelques techniques Mais celle-là, je vais essayer de la faire juste après Pareil, on faudra trouver un nom du coup Mais il ne sera pas sélectionné Malheureusement, il y avait Kevin dans son garage Ah, le manque de souplesse Pour cette dernière technique Et il y avait de ça. Allez, faudra s'entraîner. Mais je suis sûr que tu peux l'avoir avec tout ce que tu as fait avant. On avait Léopold également qui a pas réussi. Il était en enduro. Donc je pense que les sauts sur l'arbre leur... avant, les 5 stoppies. 1, 2, 3. Ah, dommage. Les sauts sur l'arbre, leur... pourtant tu les avais. Il nous a fait genre stoppie 180, c'est quoi ça Marc, trop bien. Bon, il a pas réussi le défi, mais il, il nous a envoyé le petit bonus. Où il fait de la guitare sur son vélo c'était bien sympa j'imagine trop un gars comme ça passer dans la rue vous voyez genre énorme il y avait matisse également avec ton vélo il vous a fait de ces trucs genre le lâcher un pied ici et genre le level 100 avec le between mais genre <rire> C'est pas possible C'est genre le truc, si ça merde, il y a tellement pas de frein, il y a rien, tu te mets par terre. Moi pour ça, j'aurais envie de te faire passer en finale, mais bon, on va pas pouvoir, dommage. Il y a eu Patrox qui fait du bike life, et pourtant, il maîtrise à fond les wheelings. Mais le stop piste a été compliqué, il a essayé de changer plusieurs fois de vélo. Dommage, il manquait pas grand-chose. Et puis, on a eu Tom, 43 ans, le plus âgé de ce concours. Et il m'a fait délire parce que regardez, avec le vélo que t'as pris, un peu petit, mais ça fonctionne. Là, le saut du banc avec ce vélo. Et après, bah, t'as pas pu faire euh, le reste. Tu t'as tenté une petite fin, <rire> ouais. Avec le mini vélo Bon voilà Allez c'est le moment Maintenant de passer Au grand défi Qui va gagner Donc je pars dehors Je vais m'équiper Je vous lance 5 nouveaux défis Toutes les infos sont dans la description Pour participer au nouveau défi Ceux qui sont qualifiés là J'attends bien sûr Vos commentaires Savoir si les 3 sont validés ou pas L'histoire des 5 stoppies euh, Tout ça Vous pouvez bien sûr Essayer ces défis euh, chez vous hein. Vous serez juste pas dans le concours Mais si ça, si ça vous motive à faire du vélo Ça c'est cool Allez on part dehors Ok en première technique Je vais vous imposer le stoppie Faire un tour sur la roue avant En stoppie Voilà ça c'est pour départ partager les trois qui ont eu du mal en stoppie le tour sur la roue avant, c'est parti la deuxième technique on va la dédier à Emery qui nous a proposé son espèce de cavalier à l'envers on va l'essayer, je l'ai jamais essayé honnêtement on va voir, je vais proposer 5 sauts sur la roue arrière avec la technique de Emmerich. en vrai c'est chaud 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Oh putain On est pas loin là, je sens que ça va passer que ton défi n'est pas simple hein. C'est pas moi qui dois gagner les 100€, c'est eux les abonnés Allez 1, 2, 3, 4, 5 C'est validé Comme les gars en stoppie hein, Normalement les 5 c'est à peu près validé Je vais essayer une fois mais pour moi les 5 c'est validé hein. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 ah, ah. Bon allez à vous d'essayer, je vais proposer le 360 à plat Je pars en équilibre et seulement sur la roue arrière je vais faire un 360, vous allez voir Pour la prochaine technique on va prendre un petit peu plus de risques L'idée ça va être de faire un salto avant par dessus le guidon Vous avez le droit de prendre un matelas comme moi, un tas de, de, de feuilles par exemple, de la neige Ce que vous voulez vous faites pas mal, ceux qui le sentent sans rien c'est possible aussi hein. Mais je vous conseille peut-être un petit matelas, le but c'est pas de se tuer non plus Vas-y on va tenter ça Oh les! Chaud Celui-là il fait flipper. On passe au dernier, je vais vous trouver un petit truc sympa. Le défi ultime, faire un saut sur la roue arrière de 2 mètres de haut. S'il vous plaît les gars, ne vous faites pas mal. Mais s'il vous plaît, tentez pas des trucs fous pour les 100 euros. Après ça, juste pensez à vous abonner, liker. Et les finalistes, je vous ai contacté par mail de toute façon. Donc. <tousse> Bonne chance à tous pour euh, ces nouveaux défis. Je regarderai, vous avez un mois maintenant pour m'envoyer ces 5 nouveaux tricks. Et on verra qui sera le grand gagnant de ce défi de Noël. Allez, pensez à liker, vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.